C'est le fait qu'il n'a qu pas de marque, et c'est parce que ça va avec ma philosophie politique et de vie, euh, parce que je me professe anarcho-syndicaliste, et donc le fait que pour moi une, euh, disons, un objet n'ait pas de marque euh, constitue une valeur ajoutée. C'est le, le premier tiroir parce que, en fait, c'est euh, une place pratique. Comme, euh, comme je mets des jeans tous les jours, c'est facile à, à ouvrir quand je suis endormie le matin et je même pas la lumière. Euh, donc, euh, comme je vous ai dit, j'ai sept paires de jeans. Mais il y a un jeans en particulier qui euh, est là depuis 11 ans. Parce qu'il euh, bah, y a une histoire particulière de, derrière ce jean, c'est je ne veux pas en fait, euh, le jeter. Et donc euh, je me le mets dans des, des occasions assez, assez particulières hein, où euh, je me sens mal à l'aise, où je me sens nerveuse, où je dois passer un test. Euh, des occasions qui me rappellent que bah, j'ai un peu désamulé. Des, des porte-chance, ça représente quelque chose de particulier pour moi.